Salut tout le monde, c'est DJ Fly et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Scratch Drumming et Scratch Phrasing. Vidéo quand même réservée aux plus confirmés. Pour le Drumming Scratch, on va avoir besoin d'un disque ou d'une banque-son avec plusieurs éléments rythmiques. Là, pour exemple, je vais prendre une séquence où il y a deux grosses caisses et une caisse claire, comme ceci. Et le drumming scratch est d'agencer les éléments afin de recréer une rythmique qui tourne avec une cadence rythmique musicale. Dans un premier temps, on va juste faire de la lecture sur le placement de chaque élément et par la suite rajouter des petites techniques de scratch, euh, des baby scratch ou juste des attaques à certains moments. Et puis après, on peut aller un petit peu plus loin avec des flares. On va mettre des temps morts entre chaque élément, donc entre la première grosse caisse et la deuxième grosse caisse, et juste avant la caisse claire, et de revenir dans le silence afin d'être au point initial avec la main à 9 h et la marque à midi. Par la suite, rien ne nous empêche de revenir en transforme derrière. Donc je suis ici, et là on va mettre des coupures sur le retour. Par la suite, on peut mettre un baby-scratch sur la deuxième grosse caisse, ça nous donne ça. Pareil, on peut mettre des transforms sur le retour. À la place des baby-scratch, on peut garder la même cadence rythmique en mettant simplement des attaques. Et on peut encore aller un petit peu plus loin en rajoutant des double clics des flares. Donc là je mets des double clics juste sur l'allée sur chaque élément. C'est un double clic qui est évolutif en fait, c'est juste c'est pas un double clic orbite. Donc je fais mon double clic sur la deuxième grosse caisse et sur la caisse claire. Et après, on peut mettre aussi également les double-clics sur les éléments, mais sur le retour. Donc là, je suis ici. Là, je vais faire un double-clic pour revenir sur la deuxième grosse caisse. Donc... On entend ce... Et rajouter encore un autre double-clic pour revenir sur le premier temps, donc sur la première grosse caisse. Ça nous empêche aussi de faire la même technique en double-clic avec simplement deux éléments, donc soit grosse caisse, caisse claire, soit les deux grosses caisses. Donc par exemple, juste avec des attaques. Voilà, et on revient au point de départ. On peut le faire aussi en flair. Autre technique du drumming, simplement sur deux éléments, donc juste grosse caisse, caisse claire, ou caisse claire grosse caisse donc par exemple là je vais utiliser juste cette partie grosse caisse caisse claire avec juste une lecture sur le premier temps on va revenir sur le sur la deuxième grosse caisse on laisse un blanc et on va lâcher sur le troisième temps et quatrième temps qui sera marqué par la caisse claire Pareil, on peut rajouter des transformes sur le retour. Et on peut rajouter un retour ou faire un baby après le premier temps. Et avec les transformes aussi. Et on peut également travailler à l'envers, c'est-à-dire de faire caisse claire et grosse caisse à la suite, en commençant par la grosse caisse. Et du coup, ça oblige de revenir un petit peu plus en arrière afin d'avoir la caisse claire juste derrière. Donc ça nous donne ça. Je vais travailler sur cette partie. Donc là, je repère ma grosse caisse qui est après la caisse claire, qui va être mon premier temps. Et je reviens un petit peu en arrière afin d'avoir la caisse claire et de la placer sur le deuxième temps. Pareil, on peut rajouter des baby scratch ou des, euh, des transforms. Après, on peut aller encore plus loin en mettant juste des attaques et de revenir de temps en temps en arrière, donc du coup, pour que le placement soit exactement sur le quatrième temps avec la caisse claire. Ça nous donne ça. Une fois qu'on maîtrise et qu'on arrive à visualiser et sentir tous les éléments rythmiques qui sont en notre possession, on peut s'amuser à freestyler et créer de nouveaux beats, nouvelles rythmiques, tout en gardant justement une régularité rythmique. Donc, ça peut donner quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce qui est du Drumming Scratch. On peut reprendre justement ces mêmes techniques et on arrive aussi sur l'évolution qu'on appelle le phrasing. Donc c'est le même principe, c'est utiliser une phrase avec des syllabes bien ponctuées, par exemple celle-là, où c'est vraiment haché et puis c'est rythmé. Et de travailler les mêmes phases qu'en Drumming, et de les mettre en pratique sur chaque syllabe donc là je mets un baby sur la deuxième syllabe Après, à vous de jongler un peu avec toutes ces techniques et de, de faire vivre la phrase, de faire des jeux de mots, peu importe, laissez libre à votre imagination de pratiquer et d'être créatif. On écoute tout de suite ce que ça peut donner le phrasing avec une instru derrière. Rien ne nous empêche d'aller un petit peu plus loin dans la créativité et d'utiliser des banques-son, d'instruments, avec des notes différentes. Par exemple, là, j'ai des notes de violon qui s'enchaînent. Juste de travailler sur cette séquence en rythme, avec un petit effet de délai pour harmoniser tout ça et pour fluidifier un petit peu tout ça. En rythme, de s'amuser à freestyler en musique.